Car ça évoque un peu de l'alcool. Ouais, en euh, une. Ok. Je pense que moi, j'ai un récif avec ça, tu sais. Avec l'alcool à, à l'image, j'ai pas trop le dos, je plus trop droit. T'as signé une charte <rire> <rire> <rire> euh... Bah, vas-y, poser la première question. Ok, je... ça marche. Donc, euh... donc Manu, euh, tu as. Tu as... Coécrit écrit le film avec euh, Simon, par contre je ne me rappelle plus du prénom de... Mauderou, ouais. ouais. Euh, comment s'est arrivée cette idée, en fait, de, de faire ce film, hein, euh... qui moi j'appellerais un peu, le, entre parenthèses, le « very Patrick français Eh ben, écoute, euh, ok. Euh, non, c'est n'est pas mon idée. C'est l'idée de, de Simon, en fait, qui, était, qui a fait HEC avec ces deux garçons il les, et les tout, connaissait mais, la, les, les et c'est pas l'histoire euh, d'un enterrement du garçon c'est l'histoire d'une boîte qui organise des enterrements du garçon et de, des mecs qui ont monté cette boîte là et qui existent encore aujourd'hui et donc comment euh, l'idée est arrivée comment ils sont allés s'installer en Hongrie et puis comment ensuite euh, ça a failli capoter en fait euh, l'histoire, c'est surtout euh, l'histoire vraie de, de ces deux garçons c'est le succès de la création d'une boîte et puis les, les problème lié à ce succès aussi, parce que c'est. Ouais. On peut pas trop dire, mais bon, il y a des, des, des histoires, des, des petits, des petits, des petits Alors, du coup, c'était comment les tests en... Quand vous êtes allé en, en Hongrie, c'était comment vous, vous avez ressenti comment euh, C'est-à-dire bah, que. De, de tester le. Oui, oui, bien. Euh, Vous avez aimé j'ai été menotté une femme pendant toute une soirée c'était pas ma femme, donc euh, j'ai pas. Il y a des moments, j'ai pas... pas le choix en fait. Mais non, mais j'ai bien aimé, j'ai surtout aimé la créativité de ces mecs-là, comment ils sont forts, les idées qu'ils ont, elles sont dingues. Moi j'aurais jamais trouvé des choses pareilles. Il faut savoir que toutes les activités qu'on montre dans le film, elles existent vraiment. Et c'est eux qui ont l'idée de, de faire du char d'assaut, ils sont allés chercher un loueur de char. Va chercher un loueur de char là, maintenant un gars qui loue des chars, c'est vraiment c un délire. Et de, et vendre, et de, et de et vendre le fait de se faire attaquer par des chiens c'est quand même très dingue <rire> c'est fou, ouais, et ils y sont arrivés et donc, euh, en fait euh, euh, les cerveaux les plus malades dans, dans cette histoire euh, c'est les leurs, hein, c'est ceux des vrais garçons alors euh, j'ai aimé euh, l'offre, oui mais j'ai surtout aimé les deux gars à quel point les mecs sont créatifs, inventifs euh, mais sans limite sans limite voilà. les personnages, quand vous les avez choisis vous avez directement pensé à ces acteurs ou pas euh, non, non, non, non. D'abord, j'ai écrit avec Simon les, les, les personnages, tels qu'on les imaginait. Et puis ensuite, au fil du temps, au fil de l'écriture, on, a, on, a, on s'est rapproché de Jonathan d'abord parce que je cherchais le binôme pour Vincent, donc il fallait trouver Arnaud et Jonathan. Il correspondait quand même vachement à ce personnage. Et puis après, j'avais envie de, de folie, de nouveauté, de jeunesse. Et euh, ça tombait bien, j'avais rencontré Poulpe peu, peu de temps auparavant euh, vraiment, plus longtemps que juste le, le temps d'une cuite, quoi. Et, euh, et puis bah, j'ai soumis d'autres idées aux producteurs de, de, de, de, de le prendre dans le rôle de Giorgio, et bah, c'était une grande réussite, m'en félicite. c'est ouais. ça que dire. Ouais. Ouais. Et vous Poulpe, le rôle de Giorgio, comment vous l'avez appréhendé euh... Moi, je me suis dit, donc ils m'ont vraiment euh, laissé créer le, le personnage visuellement et tout et ça, c'est trop bien de m'avoir laissé ce truc-là, cette chance-là de, de proposer ce truc-là bizarre. Et du coup, moi, je l'ai créé en me disant que ce mec-là avait une vie ailleurs et que le film, quand on le voit dans le film, c'est 10% de sa vie et il fait plein d'autres trucs à côté, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il revient... Euh, avec des tatouages différents, un bras dans le blab, des trucs. Des... Et donc, du coup, euh, je trouvais ça intéressant ce, ce personnage hors champ, en fait. Où euh, il vient dans leur vie, il est hyper content de les voir, puis après il disparaît, puis il revient, etc. Et, euh, et du coup, euh, moi, je me suis construit comme ça, ce, ce truc-là. Moi, je trouve que c'est réussi parce que chaque apparition, Giorgio, euh, il, il ramène quelque chose encore de, de plus ouais. dingue. Ouais. Dans, dans, Merci pour lui à chaque euh, passage, euh, pour les nouveaux clients, pour sa euh, festif, ou... ben on dirait qu'il a des nouvelles créations, des nouvelles idées. C'est un rendez-vous, Giorgio. C'est ça. Ouais. C'est comme ça qu'on l'a écrit et Poulpe en a fait vraiment, euh, à réaliser notre rêve, euh, à incarner notre rêve, c'est que Giorgio, c'est un rendez-vous. C'est-à-dire que tu sais que quand tu vas à Buda, quand il y a il nouvel, ils y vont, et ben, il y aura Giorgio à un moment, il va arriver. Donc ah. tu as hâte aussi de, de, de le retrouver. Oui, c'est de passer une... Passez une bonne soirée, s'il n'y a pas Giorgio, tu passes une mauvaise Exactement. soirée. Voilà. Exactement. Ce qui est intéressant dans, dans l'écriture de Simon et Manu, c'est que Giorgio, c'est un personnage hyper sympa, et, et tout le monde l'aime bien, et c'est le bon copain, mais en vrai, quand tu regardes concrètement dans le film, toutes les merdes qui leur arrivent, en fait, c'est à cause de Giorgio. <rire> Donc, en fait, quelque part, c'est un peu leur pire pyramide en même temps. Je trouve ça, ça intéressant aussi, ce personnage qu'on qu adore et qui, en fait, met l'enfer. Un leur... personnage extrême. Ouais. Vous êtes comme ça aussi, ah. vie ah. Pas du tout, je suis une vraie douceur. <rire> Je crois. Merci beaucoup. Euh, juste une ah, vous avez une question Dernière question, oui. C'était pour vous, Manu. Euh, vous avez excellé cette année au Festival de Cannes. C'est au César. Oh, c'est court, cool, à... ça s'est joué de peu. Mais, mais j'étais au, c... au Festival de Cannes. Ça vous m'avez Vous avez, vous avez un maître de cérémonie Je bon, voulais dire à Cannes, vous étiez un excellent spectateur. <rire> vous avez écouté vraiment très, très bien. C'est ouais, peut-être à lapsus, hein. c'est-à-dire pour plus tard, peut-être toi qui seras le maître de cérémonie ouais, à Cannes. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez la pression pour ce film euh, Vous le vivez comment euh, Le au, au film Oui. Ce film-là Oui. Ah, bah oui, oui, j'ai envie. bah, je n'ai pas, pas la pression, mais je. Bah, on sort un film, quoi. Sortir un film, c'est toujours. Euh, ça compte très fort. Comme je disais tout à l'heure, un film, euh, son histoire, elle démarre. Euh, pour vous elle a démarré ce matin, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin non, non, tout à l'heure, là. À bah, là, bah, là on pas, on pas longtemps. Ah bah, pour vous elle a démarré il y a quelques heures, mais euh, pour nous euh, cette histoire là elle a démarré euh, d'abord euh, il y a 4 ans, puis 3 ans, parce qu'il y a 4 ans ça ne pouvait pas se faire. Et puis ensuite eh ben, euh, il y a une écriture, il y a 10 versions de scénario, bon, en général, hein, je parle pour les films en général. 10 versions de scénario, le casting, des acteurs qui ne peuvent pas, des acteurs qui ne veulent, veulent pas, des actrices euh, qui veulent plus, enfin, tout ça c'est très... notre vie, c'est notre quotidien, c'est ce qui fait que quand vous nous voyez pas, en fait, bah, c'est ce qu'on est en train de faire, en gros. Donc du coup, euh, personne ne sort un film dans la détente et en disant on s'en fout. Parce que c'est pas une photo que tu postes sur Insta, c'est ta gueule mais en très très très très grand. Donc, euh... Vous voyez déjà l'effet que ça fait quand on poste une photo sur Insta et qu'on attend le premier like, et ben voilà, imaginez une sorte de film au cinéma, c'est encore. Il y a plus de, plus de likes. Okay. <rire> et vous en avez beaucoup de likes. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. <rire> merci. Merci. Merci, merci à vous. vous.